Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 125 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un petit jeu très sympathique Qui s'appelle Thomas Alone Que j'ai entendu euh, parler euh, on va dire récemment à la télé Grâce à Game One D'ailleurs euh, je vous invite à aller regarder Game One Qui est une très bonne chaîne Même si il euh, y a souvent des rediffusions Il parle pas mal des jeux vidéo Alors euh, c'est parti donc il, il disait que c'était bien Alors moi je me suis dit tiens je vais y jouer Et c'est en fait bah ouais c'est bien voilà. Alors c'est un petit jeu de, de réflexion euh, réflexion casse-tête euh, Donc là il y a le mec qui va parler euh, mais bon comme il parle en anglais on va, on va, on va, on va pas l'écouter Pareil ce qui est marqué bon si vous voulez comprendre comprenez le Voilà on contrôle un petit, un petit cube, regardez un petit cube hop on peut sauter Magnifique et faut rejoindre la sortie, la sortie qui est ici le petit trou Voilà ça commence comme ça là c'est facile Ensuite euh, hop euh, ça va se compliquer évidemment hein ça, ça peut pas être facile comme ça tout le long voilà, ça serait trop, ça serait trop simple, donc voilà pour l'instant, voilà, petit labyrinthe, tac, tac, tac, enfin c'est pas un labyrinthe, on suit le chemin, on descend, ce qu'il faut qu'on fasse, ou là, je suis de touche, ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'il faut, on aille le mettre dans son petit trou à lui, parce que t'as rien d'autre, donc là, allez, hop, on passe, et hop, le niveau se termine, en passant dessus, donc là, pour l'instant, c'est plutôt simple, comme as comme à l'heure, donc là, hop, on avance, cette fois-ci il faut sauter, pour avancer sinon on va pas y arriver, hop, on saute, hop, hop, et hop, et hop, on rejoint la sortie, youp, voilà. Alors, niveau 0.4, donc, euh, donc vous voyez, il progresse les niveaux, là c'est du facile, c'est du facile, comme je dis, hop, on saute, ils nous apprennent un peu, le... c'est une sorte de tutoriel, ils nous apprennent un peu tous les trucs qu'on peut faire, donc là... Euh, ça a l'air d'être tout droit. Hop. Hop. Ah oui, d'accord. Il y a les cubes qui tombent. Faut pas revenir en arrière. Quoi. Hop là, hop là, Et hop là, hop là, hop là. Et hop là. Voilà. Allez, c'est bon. On a fini. On continue. Alors, la sortie. Elle est là-haut. Allez, faut qu'on monte. Donc, on monte, on monte. Hop, hop, Et hop, hop. C'est tout simple. C'est tout facile. C'est à l'aise, tranquille. Voilà. Là, ça monte encore toujours, tac tac tac, c'est toujours un peu de l'escalade. De euh, c'est bizarre le déplacement du cube, mais bon, on peut à comprendre. Hein, ça, ça, me rappelle un peu un, un peu de um, Super Meat Boy, parce qu'on, ça me fait penser aux petits morceaux de viande, euh, morceaux de viande qui saute comme ça. Mais bon, y a pas de sang, et puis c'est pas un morceau de viande là. Mais c'est vrai que ça, on pourrait, on pourrait retrouver un peu de la ressemblance. Alors là, qu'est-ce qu'on a tac, 0.8 Alors, ces petits trucs-là qu'on qu vient de passer c'est les petits sauvegardes, c'est-à-dire si je meurs, si je tombe dans l'eau, ça revient ici, et non pas euh, tout au début du niveau, parce que suivant, suivant le niveau, bah, ça peut être un peu chiant de recommencer tout. Hop, allez, là, on va monter, hop, pas par là, on oh, va passer par ici, évidemment, ça serait trop simple si on pouvait monter par l'autre, hein, voilà, vous pouvez pas être plus bas. Évidemment. Donc ils nous, font, ils, nous, ils nous font prendre le chemin le plus long possible pour monter Là ça pourrait être tout simple Et, et ben non ça l'est pas faut aller sur la gauche là bas pour repasser ensuite sur la droite Hop Et hop Hop Hop Et hop Et on est arrivé Encore une fois Voilà alors ça continue Pour l'instant c'est toujours, euh, toujours assez simple toujours, euh, toujours tranquillou Wow hop et hop alors on remarque qu'il y a un effet de soleil sur la porte ou je sais pas où il y a un effet de soleil regardez j'ai une ombre et tout donc je ne sais pas à quoi ça correspond je crois que c'était la porte mais non en fait non il doit y avoir au milieu au milieu du niveau il y a toujours peut-être une lumière On c'est peut-être un peu long là je commence vraiment ah voilà la sortie hop là on l'a gagné pour l'instant c'est simple mais on va continuer, et donc on va s'apercevoir que c'est moins simple. <rire> là il nous explique en gros qu'on a un deuxième petit ami, vous pouvez lire le texte hein, si vous voulez. Mettez sur pause et vous, vous essayez de lire. Euh, moi je vais pas m'emmerder à faire la traduction. Donc là on a un deuxième petit bonhomme et on appuie sur Q pour, euh, euh, pour changer. Moi j'appuie sur Q pour changer de petit bonhomme. Alors l'un va aider l'autre souvent, on va voir après. Et... Euh... Et donc chacun des deux doit, doit arriver à son point à lui. Donc le petit, là, vous voyez, il peut pas rentrer dans, le, dans, le grand, dans la grande porte. Donc il faut l'emmener de l'autre côté, ici. Et là, on ramène l'autre parce qu'il va, il va falloir qu'on utilise l'un pour que l'autre puisse passer, je crois. Enfin, je crois, je ne suis pas sûr. Donc on sait jamais, on ramène les deux, on leur fait faire la moitié du chemin. Ça évite de faire tout le chemin sur l'un et de s'apercevoir qu'on a besoin de l'autre. Hop, oulala, je me, suis, je me suis fait taper par un... Par le par le décor. <rire> oui. Voilà. Euh, Est-ce que je vais avoir besoin de l'un pour passer Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. Hop L'arrêt est, laissé est trop haut, il faut que je monte sur lui et ensuite que je monte sur lui. Et donc lui je peux l'emmener en bas. Hop, hop. Hop. Voilà. Hop. Il serait pas capable de remonter d'ailleurs. Allez, voilà. Il arrive à sa ligne. Et l'autre on l'emmène de l'autre côté. On fait le chemin inverse. On passe. Hop. Et hop, voilà, niveau terminé On passe au suivant, encore un niveau euh, Donc là, il faut l'appuyer Alors ce que vous voyez en bas, en, en blanc C'est un bouton, donc on va y aller avec le petit Parce qu'on peut pas y aller avec le grand On appuie sur le bouton, hop, ça crée un escalier Et donc on va se servir maintenant du petit Et du grand pour euh, monter tout en haut C'est à dire que là, on monte sur le grand Hop, on prend le, on prend le grand Mais lui, il peut pas monter, il est trop petit Et donc, il faut faire comme ça Hop c'est les deux, monter, hop on contrôler l'autre, alors euh, ça, ça peut être un peu chiant parce que je vois pas, faut sur Q Faut reprendre les, les flèches. Hein, on revient Hop, hop Hop, on monte celui-là Heureusement oh, qu'il n'y a pas 30 millions de marches quoi. tout ça pour dire ça C'est un petit peu chiant, voilà Voilà Alors là, comment on fait On monte celui-là On le monte en haut Et après on monte l'autre ici, voilà, bah ouais c'est nickel alors, qu'est-ce qu'on fait l'autre maintenant On continue. 1.4 Le niveau qu'on continue à monter. Alors, faut aller appuyer avec le grand. Euh, non. Alors là, par contre, faut servir du petit. Le grand doit servir du petit. On met le petit ici, on a met le grand dessus et on monte. Et donc, ça déclenche l'escalier. Enfin, l'escalier. L'animation qui nous libère un peu la place. Hop, on passe. On passe les deux. Euh, lequel doit aller à droite Ça doit être lui. Ouais, voilà. On, on va à droite, donc on monte, et, et, et tac, on passe sur l'autre, et on retourne ouais, au même endroit, mais de l'autre la côté, allez, hop, ah, putain, merde, <rire> ah, l'assaut, il, il a foiré, non, allez, on va y arriver, et hop, là, allez, hop, oh, euh, merde, ah, je vais pas y arriver, c'est une histoire de saut tout simplement, il faut, il faut tenir à pied. y arriver Allez T'as intérêt à sauter. Et hop Allez, et hop Voilà, tout doucement, mais sûrement. Alors les deux emplacements sont ici, là. Ah, et apparemment il y a un petit truc un peu plus, un peu plus raccourci. On va y aller. Hop. Est-ce que lui peut y aller aussi Non. D'accord, donc on appuie sur le bouton pour euh, faire déplacer, sinon le petit n'aurait pas pu passer. Hop, il continue à avancer, on rentre les deux, lui aussi, hop, voilà. Hop, on prend le petit, ah, il n'est pas assez grand. Allez. Hop, donc on prend lui, on l'emmène ici, on pose le petit dessus, et euh, grâce à ça on peut atteindre l'autre côté. Euh, on prend le petit par contre là, ici, on passe avec lui. Parce qu'il parce qu passera pas en haut Et plutôt que de se traîner tout le long On va passer par là Hop Hop Pour l'instant c'est encore facile Il a rien de compliqué, il suffit juste de Même pas de réflexion, là c'est du réflexe tout court euh... Ah merde bon Il est... est reparti, je vais attendre qu'il revienne voilà, ah non je suis tombé dans l'eau Alors voilà vous voyez l'utilité le, le, des petits machins de sauvegarde là de, Des petits machins de retour Ça me permet de revenir Sans tout recommencer Voilà Voilà Hop, on rejoint On passe sur l'autre L'autre nous emmène là Et voilà, et on va descendre Et normalement on devrait pouvoir voilà, la sortie est là. Le niveau est terminé. 1,6, on euh, continue. Ah, il y a un, un nouvel arrivant. Ça, ça y est, euh, ça, doit, ça se complique de plus en plus, comme je disais. Donc là, il faut réfléchir comment faire pour faire monter euh, tout le monde dessus. Alors lui, il monte là, mais le petit, il peut plus monter. Euh, il faut ruser un petit peu. Euh, je pense alors, du coup, qu'il faut mettre l'un ici. Qu'il faut monter peut-être le petit sur l'autre là. Et laisser de la place pour mettre le grand. Voilà. Hop. Et après on reprend le petit, on monte sur le moyen. Hop. Et voilà. Et on déplace. C'est magnifique. Voilà, sortie terminée. 1.7 Alors là on a encore les trois. Alors il faut déplacer le grand, on est obligé. Là on le met un petit peu là en retrait, donc on peut passer les deux autres par dessus. C'est encore simple. Euh, non, voilà... On prend celui-là, on le met là, on prend lui, on passe par-dessus, hop Euh, la merde j'ai merdée, voilà Lui, on le met bien à cette position, et lui, on le reprend et on l'emmène là-bas, voilà Ah, on continue, on en fait encore un ou deux 1.8, euh, Hop là alors là, on saute par-dessus, on va appuyer sur le bouton qui a là-bas, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauter aussi loin. Hop, le bouton, ça fait tomber des, petits, euh, des petites plateformes qui vont euh, nous permettre de passer nos deux amis là. Hop là, hop là, on passe le petit avant, les hommes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants, n'importe quoi. On va dire que la femme, euh, c'est le rouge. <rire> L'homme, c'est le, euh, c'est le, c'est le marron. Oh, je dis ça je dis rien. Voilà. Là, il faut toujours utiliser la technique de l'aide, de l'aide pour remonter parce que sinon, ça marche pas. Le petit est trop petit. Le moyen, trop moyen. Hop. Allez, voilà. Hop. Et alors, voilà, on passe les trois. Et on redescend en bas, qu'est-ce qu'il va y avoir en bas Et hop, j'aurais pu tomber dans l'eau, à savoir. Oh, il nous aurait pas fait un petit coup comme ça, ça aurait été trop... trop vicieux pour, pour le faire. Alors là, il va y avoir une astuce, je pense, avec ce petit passage que vous voyez là. On va aller voir, on va descendre nos petits, nos petits bonhommes. Je pense qu'il faut passer celui-là avant les autres. Euh, mais Ouais mais il va pas pouvoir monter là Et ouais ça c'était sûr Donc on a vraiment besoin des trois hein. S'il y en a un qui est pas là on peut, on peut rien faire Hop là On monte sur notre ami euh, non lui on s'en fout Je me suis trompé hop hop Lui on le passe On le passe ici ici Et hop il est de l'autre côté Et par contre l'autre il va avoir... il va pas y arriver à passer il est trop petit Pour rentrer et il est trop grand il est trop petit pour, pour monter donc il faut on le monte sur son ami le grand euh, non maintenant bah je pourrais pas sauter avec l'autre euh, donc il faut que je, plutôt que je le mette là et je monte dessus hop je déplace je saute hop je le mets à sa place d'ailleurs je prends lui je le mets à sa place euh non voilà et lui on le met à sa place et voilà pour ce niveau